Je on on the track. I'm on on the track. Même si les histoires font partie du destin Tu sais chaque histoire où tu veux j'étais fait pour t'aimer, ça j'en ai la certitude J'étais arrivé jusqu'au matin mais soigne les pleurs de tes nuits Tout comme casser les codes et guérir ta maladie Impossible d'en parler au présent mais rappelle toi les bons moments. Je savais pas si j'étais fait pour le ciel ou le l'enfer à vouloir manger de moi t'as deux choses à dire sur toi Non c'est pas pour te rabaisser malgré tout je voulais t'appeler t'es une étoile filante tellement rage t'es juste amoureux depuis le départ et des fois dans le noir je m'imagine seul sans toi ma santé se dégradée et quand je voyais plus ton visage peut-être que je rappe d'une façon fade et morose que la mélancolie est inévitable mais la seule chose à prouver c'est que j'ose peut-être que t'as bien fait de partir sans horreur frôlé, mais t'étais C'est toi qui es parti. Des milliers de larmes, c'était mélodie. Les promesses ont oubliées à 100 jours tardifs. Je me sens seul dans ton chant, mon destin de la, la Nouvelle-Calédonie, le destin de toute ta vie. Gabriel et Mélodie, en jaune et bleu torré, dans ce sont toute la mélodie. Ouais, comme une pretty woman, chanter l'histoire de la vie. S'il te plaît, mon rêve, ne t'en va pas, je t'en prie. Pense amoureuse, enfin là, quel espoir, quelle joie, quelle histoire! Mais, mais l'enfer t'a fait partir. Toujours dans mes pensées ce soir en roulant un joint. Même si ça avait marché, tu m'avais fait arrêter. Plus forte que les autres, t'en as gagné des points Mais désolé, j'étais pas à la hauteur Du coup, tu t'es barré Peut-être qu'après le sang, je t'aimerais plus Ou bien que mes sentiments vont se décupler Une merveille aussi rare que toi Ça ne se trouve pas sous tous les toits Entre toutes ces filles froides Tu rasseras une étoile T'as pour se montrer nos qualités Tout l'amour qu'on avait Seulement, j'ai toujours eu le don De tout faire empirer Tant de monstres ont traversé Ma tête en. Je sais les membres font tout le temps des l'abandon C'est toi qui es parti. Des milliers de larmes, c'était maladif. Les promesses que ont oublié à son jour tardif. Je me sens seul dans ton charme. Un estime de féminin. La Calédonie, le destin de toute ta vie. Gabriel et Melody. Un jeune et bleu toré danser sous toute la mélodie. Comme une petite woman, chanter histoire de la vie. S'il te plaît, mon rêve, le temps va pas, je t'en prie. La confiance amoureuse, enfin là, que l'espoir, quelle joie, quelle histoire. Enfin fait t'a fait partie, la nouvelle Calédonie.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 te rejoindre je te trouvais tellement douce mais une fois énervée, tu m'as plus jamais reconnu un jour t'es tout le lendemain t'es plus rien tu peux en vouloir à personne non c'est juste humain je t'aimerais donc je te laisse partir je veux te voir souffrir t'aurais pu soigner ma vie entière mais c'était pas à toi de le faire je nous souhaite l'amour sur terre mais pas ensemble T'étais mon destin